Bonjour à tous, euh, aujourd'hui j'aimerais euh, prendre un temps pour regarder euh, des graphiques à long terme euh, sur euh, les marchés, l'or, l'argent, euh, un peu de technologie. On va faire un peu le tour, euh, surtout euh, regarder, considérer euh, l'or et l'argent à long terme et le dollar américain aussi à long terme sur des graphiques mens mensuels. Euh, ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait l'exercice pour couvrir tout, euh, mais peut-être euh, focuser sur euh, le prix de l'argent. Euh, comme vous savez euh, les dernières semaines game, GameStop là, les et euh, traders de Reddit ont réussi à faire gonfler cette action et ensuite elle s'est écroulée. Aujourd'hui, elle est à 50, 40, elle va retomber probablement parce que c'est une euphorie qu'on a créée de toutes pièces. Euh, Peut-être avec raison pour combattre justement euh, les grands de Wall Street. Euh, euh, ce que les grands de Wall Street veulent tout simplement, c'est détruire les entreprises pour en bénéficier le plus. Et déjà, l'entreprise GameStop n'allait... Bon, pas très bien, je pense. Elle vend des jeux tout simplement dans des boutiques donc c'est un commerce qui est à la veille de disparaître parce que dans le fond tout se fait en ligne. Maintenant Mais de toute façon l'histoire c'est que les... Des traders, des jeunes traders de Reddit avec le, comme vous savez, l'histoire avec Wall Street Bet, euh, ont réussi quand même à propulser l'action à 480$ et pensaient avoir réussi. Et non, c'est pas arrivé avec une autre action ou AMC. Quelques actions ont réussi à faire ça et c'est surtout lorsqu'ils se sont attaqués au, euh, au, au Silver à l'argent, un métal argent et euh, aussi à l'action de First Majestic. Euh, je voudrais regarder la situation aujourd'hui. toute aujourd'hui, euh, la poussière est tombée on peut regarder ça à froid voir qu'est ce qui s'est réellement euh, passé et euh, peut-être vous encourager à aller sur mon site euh, euh, gold bull market parce que j'ai placé une entrevue qui est très très importante c'est avec justement euh, le, le président le directeur le fondateur de first majestic qui est aussi euh, euh, fondateur de first mining gold euh, donc euh, first mining gold qui est sous le, le sigle ff.to à toronto euh, aux États-Unis, FFMG je crois, euh, First Majestic qui est AG, euh, donc on va aller vous tout voir ça là, pour essayer de décortiquer un peu ce qui se passe réellement sur le marché de l'argent et surtout je vous encourage à regarder l'entrevue euh, avec Kate Neumayer, euh, non pas que Kate Neumayer, c'est quelqu'un qui compte un peu son histoire, pas là, je l'ai écouté dans une autre entrevue qui compte un peu son histoire, de la manière qu'il a fondé euh, Uh, First Majestic, uh, ça a débuté quand même assez modestement aujourd'hui. je pense, sur le site, c'est 4000 employés. Uh, c'est surtout au Mexique. En tout cas, c'est une entreprise qui a prospéré et uh, Kate Neumayer est, est vraiment un, un, la tête de… <rire> de la, la figure de poudre de, de l'argent, du métal argent. Donc il a l'entrepreneur le, euh, dans les métaux, les métaux métaux précieux euh, au niveau de Kipco News, euh, l'entrepreneur de l'année. Et c'est quelqu'un qui, quand même, que j'aime beaucoup. Euh, je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est un bon entrepreneur, euh, qui l'a prouvé par euh, ses, non, euh, ses nombreuses entreprises qu'il a fondées. Quantum. Minéral, je pense, la, la, la, la première. En tout cas, c'est quelqu'un qui a réussi et qui continue à réussir. Et c'est quelqu'un qui euh, euh, croit au métal argent. Non seulement euh, que le métal argent est. Euh, est euh, d'utilité euh, comme euh, matière de réserve, là, comme métal de réserve, euh, comme l'or. Euh, euh, mais plus que ça, euh, parle, euh, Kate Neumeyer parle souvent que le métal argent est euh, aussi utile au niveau euh, ben, de l'avenir, au niveau euh, euh, des panneaux solaires, des autos électriques, parce que les conducteurs, l'argent, c'est le meilleur conducteur. On a le cuivre, mais l'argent est encore un meilleur conducteur. Et il y a certaines pièces électro électroniques euh, qu'on ne peut pas... Euh, euh, on ne peut pas euh, utiliser le cuivre parce qu'on perd un peu, donc euh, l'argent se trouve être... Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'avenir au niveau des panneaux solaires, au niveau des étoiles électriques, au niveau des technologies, même dans nos téléphones cellulaires. Et ce que j'ai entendu aussi, lui en parle dans son entrevue, je vous invite à, à regarder l'entrevue, très intéressant, euh, euh, de Kate Meyer. c'est Daniel euh, euh, Carbon. Hein? je me souviens jamais de son nom, Daniel K Ka... Uh, Cabonne, qui se trouve à faire l'entrevue, qui était anciennement pour Kitco et qui maintenant travaille à son compte, uh, uh, Strawberry Research. Uh, C'est elle qui donne des entrevues. Uh, on la connaît très, très bien dans le domaine des métaux précieux. Et avec uh, Kate Neumeyer, parle justement de cette recrudescence, de, de la volonté de vouloir acheter de l'argent de la part des. Uh, euh, des jeunes, des milléniaux, euh, qui ont découvert l'argent, peut-être par cette manigance de GameStop, qui n'était pas une manigance euh, mauvaise en soi, parce que dans le fond, ils voulaient battre euh, Wall Street, euh, se sont un peu plantés, et à, en voulant attacher, à attaquer le marché des métaux précieux, de, de l'argent entre autres, euh, c'est <coughs> vraiment... Euh, c'est quelque chose qui n'était pas à leur hauteur. Et surtout, dans l'entrevue, vous allez comprendre quelque chose. C'est pour moi qui le dit. Kate Neumeyer parle de SLV. SLV est ce qu'il dit en... En gros, là, que c'est ridicule, l'ETF SLV, euh, compte tenu de la quantité d'argent qui soutient ce ETF-là. ETF, et vous allez le voir dans l'entrevue. Et, et euh, J'ai pris ça euh, sur le site Business Bourse, euh, qui s'est refait une beauté en passant, là, euh, Fabrice de Business Bourse. Donc, euh, tout simplement parce que lui a pris le temps de d'aller chercher le, le texte là, pour la vidéo donc euh, on va regarder ça euh, et ensuite on va aller euh, regarder les graphiques euh, sur le long terme au niveau de l'or, l'argent, les métaux précieux, un peu de tout mais euh, regardez un peu le contenu de cette entrevue là et euh, elle est sur mon site goldboldmarket.com excusez goldbullmarket.ca. donc si vous voulez aller euh, voir cette entrevue là c'est en anglais mais ça vaut vraiment la peine pour comprendre l'argent donc, on commence avec le texte du même de l'entrevue. Le journaliste, La journaliste Danielle Cabonne, c'est ex-présentatrice site, du site Kiko, comme je vous ai dit, aujourd'hui est indépendante. Elle a interviewé justement Kate Neumayer et a demandé justement à, à Kate Neumayer, le SLV, qu'est-ce que ça représente au niveau de... Euh, de, de son adossement à l'argent et Kate Neumayer a dit euh, « C'est une joke. Euh, SLV est une plaisanterie. » Et là, il parle justement euh, qu'est-ce que c'est le métal-argent. Eux-mêmes sont en rupture de stock au niveau de, euh, de l'argent. Si vous allez sur le site de First Majestic, euh, vous ne trouverez pas euh, d'argent parce qu'ils ont commencé à, à vendre de l'argent métal et ils explique comment ils ont commencé. c'était un peu un, un essai. Là. Les autres sont producteurs d'argent, surtout au Mexique, là. Donc, euh, il explique un peu de la manière que ça, ça s'est fait. Là. Et aujourd'hui, euh, c'est souvent rupture de stock, tout le monde veut de l'argent. Et euh, justement, ben, ce que j'ai je, je, retenu de cette entrevue-là, c'est qu'il parle euh, sérieusement de, du métal-argent, et c'est ça qui m'intéresse, non pas spéculer sur le métal, mais sur le métal, son utilité. Euh, le ratio euh, ratio euh, or argent, qui est encore à 70, 68-70, mais qui historiquement devrait être à assez, et même à 8 et il explique pourquoi euh, euh, c'est historique là dans le fond le ratio la quantité d'argent et la quantité d'or euh, le ratio est à peu près euh, 16 mais pourrait même plus beau que ça à cause justement de la pénurie d'argent c'est de plus en plus difficile de trouver de l'argent d'extraire de l'argent dans la terre donc euh, et euh, il parle un peu de tout ça donc euh, euh, c'est ça c'est tout simplement de vous inciter à aller voir l'entrevue, euh, et, euh, de constater ce que un des, euh, d'une fig une figure même, je dirais, la plus importante au niveau de l'argent, Kate Neumeyer, qui est fondateur et président de First Majestic et euh, First Mining Gold, euh, dit à propos du métal argent. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous focusser. Euh, le, te le texte est là, ça va vous donner une petite idée, mais surtout euh, <rire> de voir ce qu'il dit à propos de SLV, qui est une plaisanterie, un ETF qui est... Euh, il euh, dit, regardez, il est impossible pour l'opérateur de cet ETF de trouver l'argent pour adosser ça. Donc, euh, c'est ça. Et, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je vous dis d'acheter, moi, je vous dis personnellement d'acheter de l'argent solide. Euh, de l'or, c'est la même chose. Je dis d'acheter de l'or solide, argent solide. Et je dirais euh, aussi euh, d'aller dans les minières, les minières d'or, d'argent. Euh, euh, vous allez voir, ça va revirer, euh, on est dans des euphories encore dans les marchés boursiers et ça continue, ça continue et un jour ça va tomber et ça peut tomber euh, vraiment solide. J'écoutais euh, Grégory Manarino qui disait lui-même, qui dit toujours que ça va monter, ça va monter, mais là commence à dire que ça pourrait dégringoler assez raide. Suite à une nouvelle qui est sortie dans le Wall Street Journal, euh, ça se trouve être un un des présidents de la banque centrale, euh, pas euh, le président de la banque centrale, je crois là, de mémoire, là, la nouvelle est sortie de la bouche de ce président de la banque centrale là qui dit que la banque centrale serait prêt pour une chute du marché qui même irait jusqu'à 50 Donc les banques centrales même si elles injectent de l'argent et elles vont continuer à le faire si on a une bonne correction comme je vous dis, c'est ce que je m'attends, c'est ce que en tout cas plusieurs euh, s'attendent soit une bonne correction, soit un autre crash, peu importe, mais que la banque centrale va être là pour soutenir, et c'est ce que je crois, ça va remonter encore, parce que la banque centrale va réinjecter des capitaux. Mais, ce qu'il faut faire, et euh, c'est pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez, comme je vous ai toujours dit, mais je vous recommande d'acheter des minières d'or et d'argent. Euh, je vous ai recommandé deux minières d'argent, j'y crois beaucoup, et une des raisons, c'est tout simplement que l'argent se fait de plus en plus rare, et donc euh, des anciennes exploitations ou des des exploitations potentielles pourraient euh, euh, redémarrer pour justement fournir la, les quantités d'argent euh, nécessaires à, euh, on parle aux technologies, mais aussi valeur valeurs de réserve du fait que les monnaies fiduciaires se dévaluent de plus en plus. Euh, donc, euh, c'est ça, il n'y a pas de... On ne peut pas euh, changer euh, le pattern. Les banques centrales vont continuer à imprimer en, en fou. Et euh, justement, pour être protégé pour l'avenir, ben, il faut avoir soit de l'or physique, argent physique. Euh, ETF, c'est votre choix. Euh, mais Kate Numbayer dit que c'est une plaisanterie, le SLV. GLD aussi a passé d'or pour appuyer ces ETF-là. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais peu importe. Là. et Moi, je dis les minières milliard d'or d'argent. Et comme je vous avais dit First Majestic, je continue à vous encourager, à vous intéresser à cette entreprise-là. Euh, oui, il y a eu une montée soudaine à cause du boostage artificiel, mais l'action n'a pas fini de monter. Et c'est ce qu'on va voir probablement dans les, euh, les semaines, les mois futurs. Donc, on s'en va avec sur le long, long terme. C'est ça que je voulais voir avec vous sur le long, long terme on est rendu ici tout simplement ceux qui sont découragés pour l'or en se disant oh, que ça monte peu, ça ne monte plus et c'est encore euh, ça fait du surplace oui parce qu'on a eu une montée tellement spectaculaire de 2019 à, à 2000 l'été 2020 20, 20, à peu près 20, euh, à août 2020 là. Donc, la montée, même si on ne s'en souvient pas, elle a été vraiment, vraiment spectaculaire lorsqu'on a cassé ici, cette résistance 13,65. Donc, c'est normal qu'il qu y ait un long bout. Peut-être, je pensais que ce serait moins long, mais de, de sur place. Et il n'y a rien de paniquant là. Euh, donc, c'est l'or sur le long terme. Comme je vous dis, si on regarde la dernière montée, on avait eu ici la montée en 1978-80. Et jusqu'en 80... 80... Je on a eu 850 à peu près. Donc, euh, on a eu une, toute une montée de euh, ben 76... On avait eu une montée au commencement lorsque euh, Nixon a détaché l'or euh, du dollar américain. Le, le dollar américain, c'était 35 américain et l'11 On a détaché ça. On a commencé à à ne plus se soucier euh, comment on pouvait euh, imprimer d'argent. Dans le fond, on avait le, la liberté de faire ce qu'on voulait. C'est ce qu'on a fait dans les derniers temps. On continue à faire. Donc, euh, on a fait monter euh, l'or jusqu'à 880 On a eu une long, longue, longue période de surplace. 2000, comme on se souvient, 2000 jusqu'à 2000 à peu près euh, 11. Là, on a eu une montée euh, époustouflante. Et là, on a une longue correction et là, on continue la montée. Et euh, ce n'est pas parce qu'on a de la consolidation sur le long terme qu'on doit croire que c'est terminé. Au contraire, euh, la consolidation, c'est sain. Ça fait en sorte qu'il y a des nouveaux acheteurs qui découvrent, il euh, y a des, en, des, des des personnes qui, qui, qui se démoralisent, donc euh, lâche le morceau. Et lorsque ça va repartir, ces mêmes acheteurs-là vont réembarquer dans le bateau euh, par peur de manquer, justement, euh, la fameuse train qui va propulser l'or plus haut. Et euh, au niveau de l'argent, c'est la même chose. Et ce qu'on a eu euh, les derniers temps, avec euh, First Majestic, euh, on va aller le voir ensuite, bien, on a eu cette montée-là là, sur le long long terme. Et euh, c'est très bien. Il n'y a pas eu de... Dans le fond, si je regarde euh, l'argent aussi sur le long terme, il n'y a, a pas eu de changement. Même, on aurait eu peut-être une petite montée. Là, on aurait pu euh, propulser le prix plus haut. Mais est, même si on a encore de la consolidation, c'est n'est pas grave. Sur le long terme, c'est très, très bien là. Regardez, je regarde sur le long terme et je me dis que non, l'argent, il faut être dans l'or, l'argent, les, les autres métaux précieux, la platine, mais surtout je dis l'or et l'argent surtout. Euh, regardez ce qui s'est passé avec First Majestic, cette folie de, des petits traders de GameStop. Là. Mais euh, si on regarde le plan, peut-être vous montrer rapidement simplement à, à la semaine. Là. Regardez, il n'y a rien de de mauvais dans ce pattern-là. Là, là c'est sûr qu'on a eu une euphorie. Et même, Kate Neumayer parlait de ça dans l'entrevue, que lorsqu'on voit des fusées euphories de même, il n'y il croit pas trop. Donc, c'est ça, on a eu une euphorie, mais on continue à monter. Et pour vous parler encore de, de, des petites actions, bien là, là-dessus, c'est moins évident. Ça se trouve être Summa Silver, que je vous ai, non pas recommandé, mais que moi, j'ai acheté. Je, je ne vous recommande rien, donc vous faites vos propres décisions. Mais là, là-dessus, on ne le voit pas beaucoup. On peut aller voir rapidement euh, Peut-être sur euh, Suma Silver, vu que ça ne fait pas très lo très longtemps, excusez, c'est pas lui, ça ça se trouve être euh, euh, Golden Predator, que j'ai encore euh, dans mon portefeuille, il n'y a pas de problème, je garde ça. Et c'est Suma Silver, justement. Euh, regardez, euh, le graphique est très très beau. Euh, euh, non, il n'y a pas de problème, ici, on a eu un, revire un revirement dernièrement du Trix. Euh, euh, ça, c'est euh, euh, le graphique. Euh, euh, 20, 50 et deux, le 200 jours qu'on commence à le voir. Donc, euh, sur le long terme, c'est super beau euh, parce que je crois que l'argent va continuer à, à, à monter. Euh, Rena Silver, regardez sur le... Euh, sur ses, bon, on va la regarder hebdomadaire. Très, très beau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème là. Euh, Celui-là, par contre... Euh, euh, je l'avais acheté, ça fait un petit bout, là, euh, peut-être ici 30, un prix moyen. je pensais qu'ici c'était la vraie fois euh, qu'on casserait cette ligne-là parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de volume. Ça se trouve être Golden Predator euh, et euh, on a un long, long bout euh, du temps de la consolidation, justement, qui est arrivé en juillet ou à partir d'où, la consolidation, long, long bout de, justement, euh, euh, ben, de la consolidation. Et moi, je ne vais pas lâcher, je suis encore euh, dans... Euh, Golden Predator. La raison est très simple. Techniquement, j'ai vu quand j'avais vu ce graphique-là, je le trouvais super parce qu'on était comme ici à peu près dans ces coins-là. Je voyais qu'on avait beaucoup, beaucoup de volume. On montait et je pensais vraiment qu'on allait casser cette fameuse résistance-là. C'est pas ça qui est arrivé la consolidation continue, euh, mais regardez, il fait des chocs de montée assez importants lorsque ça monte, et l'autre raison, ça se trouve être une, une mine au Yukon, et qui est encore, euh, euh, qui a été exploitée jusqu'en 2000, de 93, je pense, jusqu'en 2000, et qui existe encore, et toutes les infrastructures sont encore là, et ils veulent redémarrer cette mine-là, donc euh, potentiellement, c'est euh, quelque chose qui peut vraiment, vraiment être fait, Golden... Euh, euh, Donc, euh, c'est la raison pour laquelle j'avais acheté ça. Et euh, Eric Sprott aussi a acheté, euh, je ne me souviens pas à quel endroit, à quel temps-là, Eric Sprott, et probablement dans ces temps-ci, a, a embarqué dans cette euh, euh, minière-là. Eric, Eric Sprott, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un milliardaire euh, canadien euh, dans les métaux précieux. Euh, Sprott Money, vous avez cherché Eric Sprott, vous allez tout trouver sur lui. Il est aussi dans Suma Silver et dans... Euh, euh, Rena Silver. Il est aussi dans, dans beaucoup d'autres euh, euh, entreprises, mais une des raisons qui m'a incité aussi à me positionner sur euh, euh, le symbole, c'est GPY euh, à Vancouver. C'est un junior minière. C'était une des raisons, c'est qu que Eric Sprott est là-dedans. C'est ça. Euh, donc, euh, on va regarder ça et on va, pour terminer, c'est peut-être ça que je voudrais euh, focusser, vous montrer l'euphorie qui est en ce moment présente partout. Et euh, on va retourner dans nos graphiques mensuels. Ça, ça se trouve être le Standard Poor's. On a cassé le grand, euh, le grand mégaphone qui s'était... Euh, donc, on est en euphorie. Euh, à partir du creux, ici, euh, de mars, euh, et ça suit exactement l'injection monétaire des banques centrales. C'est la même chose, on va aller le voir après, l'injection monétaire des banques centrales. Euh, dans Jones, euh, c'est encore euh, la même chose, on monte, on s'en va. Et ici, à Standard Poor, probablement cette semaine, on, on va atteindre le 4000 points, donc... Euh, c'est ce que j'avais dit euh, à cause du fait qu'on est en euphorie. Et tout est, est, est, est en euphorie. Donc, est-ce que ça peut encore continuer? Oui, mais un jour ça va tomber et euh, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Et surtout ce qui est dangereux, regardez le Nasdaq. Euh, en 2000, euh, la fameuse euh, crise des technos, ça se trouve être euh, euh, de la petite bière qu'on appelle ici au Québec à comparer de ce qu'on vit aujourd'hui. À, à comparer de cette euphorie qui est absolument démente et je m'attends à tout je sais qu'on est prêt pour une correction mais qu'est ce qui va suivre la banque centrale va encore injecter, mais de toute façon euh, la correction va arriver un jour et c'est officiel et on commence à avoir beaucoup beaucoup de signes comme je vous avais dit dans une de mes vidéos euh, que ça s'en vient très très bientôt donc ça se trouve à être ça sur euh, le nasdaq euh, Gold Silver, on les a vus. On va aller terminer avec euh, euh, quelques titres, justement. Euh, alors, ça, ça se trouve être mes fameux titres d'or et argentifère. Je vais vous partager un jour, mais pour, pour aujourd'hui. Les titres techno euh, Tesla qui se trouve avoir un PE de euh, 1.700. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Sur, euh, en passant sur euh, euh, TradingView pour aller voir euh, les PE, tout ça. Ben, vous allez tout simplement ici, statistiques, et là vous allez trouver euh, euh, tout ce que vous avez besoin de savoir au niveau. Euh, je peux le trouver. Après, c'est earning euh, ratio. C'est 2020, euh, 1000. Ah, ben là on est 1100. J'avais vu 1000. Earning ratio. Oui, 1100. Bon, on est au-dessus de 1000. Donc, euh, c'est du jamais vu pour un action. Ben, je ne sais pas si ça s'est déjà vu, oui, pour des, des actions en bulle. Donc, euh, c'est ça, ces actions-là sont euh, soufflées euh, à l'hélium par la Banque, banque centrale, Apple, euh, Amazon, euh, euh, Microsoft, Microsoft, regardez, ça continue, euh, Google, Tesla, Google, regardez, Tesla. Donc, euh, ce sont eux, ces, ces quelques actions... Qu'on appelle qui se trouve à alimenter artificiellement euh, euh, les marchés et euh, euh, ça continue, mais un jour ça va euh, crever. Et ce que euh, tout nous dit, l'achat de surmerge est à son maximum, l'euphorie est à son maximum, euh, tout est à son maximum, mais le jour que ça va dégringoler, euh, ça va faire très très mal. Peut-être que ça sera pas ici parce que les banques centrales vont supporter encore, mais il va venir un jour qu'elles ne pourront plus supporter. Et on le voit très très bien, ça se trouve être la masse monétaire à main. Un masse monétaire M2 qui est la masse monétaire de tout, tout, tout. C'est vraiment la masse monétaire depuis 2020. L'argent injecté dans le système sous toutes ses formes qui a fait en sorte que les bourses ont continué à exploser. Et euh, en ce moment, ce qu'on doit faire, c'est euh, vraiment euh, être prudent, mais plus que prudent. Je, je vous dis encore, l'or, l'argent, les métaux, les autres métaux précieux aussi, euh, les commodités, les... Euh, tout ce que ben, je dirais le pétrole je sais pas il est maintenu artificiellement euh, mais le cuivre le zinc tout ça euh, euh, ça va euh, ces métaux précieux là c'est les métaux euh, pas seulement les métaux précieux c'est ce qu'on ce que ces métaux là ont on fait lors de la, la, la course de 2000 jusqu'à 2011 et c'est ce qu qui pourrait en 1929 c'est la même chose euh, lorsque le le crash est arrivé et après la descente des gringolades, de l'or a performé et les autres métaux aussi. Et euh, en 2000, c'est ce qui est arrivé et je pense que c'est ça qui va arriver. Mais euh, aujourd'hui, on ne doit pas dire que ça va euh, aller mal sur les bourses. On doit garder le petit slogan « ça va bien aller Donc, ju ». Donc, jugez-en vous-même si ça va bien aller. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.